Amen, amen, amen, amen What are they doing? Me asim tegeen deser Nale, nale, nale, nale O dimdavole Nala, dimdavole Nale, nale Nale, nale, nale Ndavole, ndavole pour les Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, pour les malé, Dieu. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, C'est qu'il des t'a volé, ta t'as volé, mal, t'as volé L'éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vem dans l'eau, Quand je marche la vallée, ta houlette et ton bâton me rassurent. d'huile ma tête Oui le bonheur Et j'habiterai ça oui le bonheur Yes, nous allons faire notre prière. Nous allons faire notre prière. Pendant oui, semaine, dans semaine conférence ça et pas conférence en semaine formation ça. Au les parlent, les les que nous, on parle de Seigneur, toute parole qui parle, elle descend dans l'esprit pour le traverser, non, moi, pour appliquer. Est-ce qu'on là? Non, on ne peut pas comme ça, l'offre, de paroles, mon Dieu, il ne faut pas mettre ça en application. Laisse la parole là, ton nom pour ou, ton nom jugement pour Est que vous. Est-ce qu'on avec moi Est-ce qu'on a avec moi Alors, on parle de Seigneur, ou même que sur YouTube, là, il dit Seigneur, tant pis, souplé, tant pis, que tes paroles au traverser comme nous, pour que nous bon terrain préparé, pour me nous aller, regarder, pour pratiquer la parole. Au nom de... Levez-vous pour la prière avec Sœur Jolibois. Frère Jolibois, venez la prière ensemble avec nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même qu'il a levé levez-vous. Même qui sur YouTube là, levez-vous. Même qui sur Facebook là, tu sais, prépare le cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais-moi la prière, peuple là. Au nom de Jésus. Gloire à, Dieu. Gloire à Jésus. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Tu es le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu de toute éternité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le rocher des siècles, Elohim et Adonai, Jéhovah, Chiré, Jéhovah, uh, uh, Nissi. C'est au combat pour nous-mêmes, c'est Dieu. Et c'est au même uh, qui est le Shaddai. Alléluia. Nous approchons devant une dégrasso, de posturons ici à Dieu comme nos gens. Nous venons ici Dieu dans mon peuple à mon ça pour nous adorer, pour nous exalter, pour nous remercier. Et nous demandons, éternel Dieu d'amour papa dans le ciel. Comme nous ne pas capable approcher votre nous sans que nous ne pas nettoyer, sans que nous ne pas purifier, sans que nous ne pas propre, c'est Dieu, ou pas recevoir nous, ou pas tendre nous. Mais nous demandons pris Dieu d'amour de loin, aspergez nous. Flûtez nous. vacuum nous, c'est Dieu d'amour. Descend dans les spirituels loin dedans nous. Mon Retirez toutes les boules qui a formé retirer toute toutes les matières, éternel Dieu. Retirer tout ce que tu es capable de mettre un écart, un empêchement, yon voile. Alléluia. une isolation entre eux-mêmes avec nous, bon Dieu. Pénétrez-nous, Seigneur si Dieu. Effacez-nous-mêmes le moi. Alléluia. Tout orgueil, Seigneur si Dieu. Et permettez que nous sommes capables, éternel, rentrer dans cette présence. Accordez-nous grâce, Seigneur si Dieu. Et miséricorde. Pour nous adorer, glorifier exalter Parce que vous-même seul méritez toute adoration, toute gloire. Et tout remerciement, toute action de grâce. Si Dieu nous approche, à soi. nous ici Seigneur Dieu, comme la parole l'a dit. Heureux, c'est celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Oui, le temps est proche, si Dieu. Mais à soi, nous venons, si Dieu d'amour. Vous faites nous cadeaux, si Dieu le papa. Nous. et Dieu est le pasteur, amène la fleur. Apôtre amène la fleur. Frère amène la fleur. Docteur Amel Lafleur. Fleur, qu'apporte CN nous l'entend ça, c'est Dieu. Pour faire la pensée nous, la yeux, nous, la nous, nous pour nous tender, nous venons pour nous lire, nous venons pour nous coûter, c'est Dieu. Mais aidez nous pour nous mettre en pratique, tout ça nous prend. Et Aider du dans mon père, c'est de sous ça qui pas jamais fini, qui pas jamais tari, c'est Dieu. Afin que nous capables d'utiliser pour marche pèlerinage ici-bas. Jusqu'à ce que c'est Dieu, si vous tardez à venir et nous jouons enlèvement, c'est Dieu, nous va prêter pour monter. Et là, on va venir, c'est Dieu, nous va prêter pour aller avec vous. On va recevoir nos c'est Dieu près de nous-mêmes. Nous prions, nous, on va embrasser ces -là. On va garder l'éternel Dieu, mon papa, comme la prunelle de l'ail. Protéger la l'ombre de tes ailes, c'est Dieu. Et couvrir, cacher, protéger. Et toute famille et toute l'autre qui a marché avec lui, qui a l'évangile, ça. Pour nous capables de joindre, c'est Dieu, nourriture. Pour nous fermer ce route là. Pour nous marcher vivant. Et pour nous marcher avec là comme une flamme de feu. Et de l'être Dieu pour embraser le monde. Et de le Dieu au nom de Jésus-Christ nous prions. Au nom de ton fils bien-aimé Jésus-Christ nous prions. Au nom de Jésus-Christ nous prions. Merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. On nous dit Alléluia. A nous dit gloire à Dieu. Yes, le arrivé pour nous faire lecture. Ramasser Bible. Ou même qui était déplacé avec Bibou, ou même qui sous Facebook, qui est sur YouTube, qui a une opportunité, ça râle Bibou. On a le Somme 3 et le Somme 5. Le Somme 3 avec Pasteur Esther. Le Somme 3 avec Pasteur Esther. Après ça, on appelé le Somme 5 avec Sœur Mifedem. Le Somme 3 avec Pasteur Esther. Râle Bibou pour nous faire le tout ça ensemble au nom de Jésus. Jésus béni, Jésus pas m'en béni, ou. nous dit, Alléluia. Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Vive le sang de Jésus! Vive le sang de Jésus! Vive le sang de Jésus! Vive le sang de Jésus! Avancez! Avancez! Avancez! Avancez! Le sang de Jésus! Le sang de Jésus! on nous dit, tombez grâce à diable, Tombez grâce à Dieu. Jésus béni, ou. nous Bibno.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 à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur décès amène leur chute. Précipite-les au milieu de leur péché sans nombre, car...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 Avancez, avancez. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. dis tombe job, dis tombes job, dis tombes job. Tu n'as ciel me bralé, tu n'as ciel me aller Dis l'évangile pour me faire. Balance au secours, ce qu'on dit l'évangile pour me faire. Yes, dis l'évangile pour me faire. l'évangile ou la mort. Balance au balance, dis l'évangile ou la mort. Dis l'évangile ou la mort. Alléluia. Dis Alléluia. Yes. saint, saint, saint, saint, un qui touche. saint, saint, saint, saint, saint, touche, saint, saint, saint, saint, mais oui, c'est c'est c'est c'est ça, c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est ça, c'est c'est c'est, c'est, c'est, Aïe, c'est, c'est, c'est, Avant de passer à autre chose, balancez-la avec moi. Oh, virez-le, virez-le, virez-le. Oh, Dieu. Allez là. Oh, oui, c'est, c'est, c'est, c'est. C'est, c'est, c'est. C'est. Aïe, oh oui, ma oh oui, aïe, mais ça, mais là, la main de Dieu. Allez Oh oui, m'apprête, c'est, saint, Oh oui, c'est, saint, c'est, Mais ça, c'est PC PC PC PC PC PC Oh c'est oh oh oh oh oh c'est mais ça tu c'est assez comme la main de dieu bon ah, mais ça de dieu mais ça c'est la, la, la main de dieu mais ça la main de dieu bon Aller, mais ça c'est la main de dieu ça mais ça la de dieu mais de dieu mais ça c'est la main de dieu ça mais ça la main dieu ça mais ça c'est la main de dieu ça mais ça la main de dieu mais ça la main de dieu la de mais ça c'est la main de dieu ça Oh Mais ça c'est la main de Dieu Oh, m'a chanté mais ça c'est ma non, non, ma non, ma non. Ah, m'a pas doré mais ça c'est la main hey, M'a pas doré mais ça c'est la main de Dieu Oui oh, Si tu pas mangé mais ça c'est la main de Dieu Si tu pas fini avec mais ça c'est la main de Dieu oui, souhait m'a toujours mais ça c'est la main de Dieu Oui, Sou m'a de ça c'est la main de Dieu Ah toujours mais ça c'est la main de Dieu Mais ça c'est la main de Dieu Oh oui, mais ça c'est la main Même sou m'a mais ça c'est la main de Dieu Je ne sais ah, c'est pas président, mais ça c'est là. pas C'est pas premier ministre, ça c'est là. c'est pas premier ministre, mais ça c'est oh, la main de Dieu. Ah oh, mais ça c'est. Témoignez-le, témoignez-le. Témoignez-le. C'est pas premier ministre, mais ça c'est la main, la main de, Dieu, de Dieu. T'en des salons Ah, c'est pas Joe Biden. Ah mais ça c'est la main de Dieu oh Et démon. Et démon. Ah mais ça c'est la main de Dieu Je laisse avoir les! Ah mais ça c'est la main de Dieu Aïe Même les mambes d'amis qui pas sauter, Mais avec, avec moi! moi. Même l'empre highway, mais ça c'est la, la main de Dieu Oui, mais on voit expédition, mais ça c'est la, la main de Dieu Marchez, marchez, marchez, allez tu l'a chambes derrière de de mais ça, ça. c'est oh, la main de Dieu Ah, mais ça, mais ça c'est la main de Dieu La main, la main de Dieu Allons, main de Dieu. La main de Dieu Oh, we la you. I met Satan, I met Satan, I met Satan, I la Satan, I met Satan, I met Satan, I met Satan, I met Satan, mais met Satan, I met Satan, I met Satan, I met Satan, I met Satan, I met Israël passer c'est la main de mais ça la main Dieu <coughs> <coughs> de la mer rouge mais ça, ça c'est la, la main de dieu Oui, mais, mais tu es pharaon. Aïe aïe allez allez allez allez mais ça God ça allez allez allez allez allez allez allez pessez allez mais ça ça mais ça mais ça c'est la main de Dieu. allez ah, moi témoigner ça, mais ça c'est la main de Dieu, bon mais ça c'est la main de Dieu, bon ben même sous la mais ça c'est la main de Dieu, bon ben ou que le monde qui ca comme ça, la main de Dieu. Aïe, ou t'es es de mourir déjà, mais ça c'est la main de Dieu. Ah, vous j'ai pas appelé, mais ça mais ça la main de